Chers traders et investisseurs, mardi 17 septembre, bonjour. Alors nous naviguons toujours à vue. La situation est extrêmement trouble et confuse. Le day trading ce matin est extrêmement difficile, ce qui est rare, et le swing trading impossible. Restez à l'écart en swing trading pour le moment. Mais la bonne nouvelle est que ça ne durera pas, ça ne dure jamais ce genre de situation. Nous avons une volatilité implicite correcte et un traday relativement faible. Les marchés en fait sont mués par des vents contraires. D'un côté l'optimisme structurel qui dure depuis plusieurs jours voire semaines maintenant. Et de l'autre le pessimisme conjoncturel et géopolitique. Donc les marchés ne savent plus où donner de la tête. En conséquence, en intraday nous continuons à naviguer à vue et pas de swing trading. Et dans ce contexte, ce matin, avec une volatilité faible, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur 4 et 2 trades stoppés à leur prix d'entrée. L'après-midi, espérons-le, sera plus animé. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée. Espérons avoir de meilleures nouvelles demain et à demain.